Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 276 de cette et nous allons jouer aujourd'hui à VelociBox. VelociBox qui est un jeu, euh, excusez-moi, je regarde en même temps, qui est un jeu euh, qui est un jeu de, de réflexe et d'action que vous allez pouvoir voir ensemble. On va le voir ensemble. Alors pareil, ça fait partie de. Des épisodes que j'ai enregistré 4-3 fois déjà, voilà. Donc, euh, comme un peu hier, voilà. Euh, donc, je connais le jeu, voilà. Ça ne pas surprise, je connais le jeu. Je ne vais pas forcément être très bon quand même. Vous allez comprendre, très rapidement. Velocibox est un jeu qui est très beau, très rapide. Ça m'étonnerait que le test dure super longtemps. Parce que ça, ça va être très très répétitif. Puis bon, on est parti, hein. arrêtons de parler. C'est parti. Velocibox, flip, left, right. Trois touches. Alors moi je vais jouer avec la manette parce que c'est possible. Allez c'est parti mon petit. Est-ce que vous comprenez déjà le gros délire J'appuie pour sauter, pour passer de l'un à l'autre. Oh oh oh. Et ah oh, putain de ta mère. Et voilà, game over. C'est reparti. Et on est reparti. Le but c'est de pouvoir se déplacer. On peut se déplacer sur les murs. Le but c'est de récupérer les bobottes. Ah. Et on, perso. Et je crois que je suis arrivé voilà, au niveau 2 maxi pour l'instant. Parce que c'est juste infaisable en fait. Par contre c'est toujours un peu la même chose. Donc du coup, au bout d'un moment vous allez vous habituer. Il voilà. n'y a rien d'autre que ça dans ce jeu. Voilà, je suis désolé de vous apprendre ça. Mais il n'y a, a rien d'autre c'est ça le jeu en fait. Donc c'est pas facile. C'est pas facile du tout hein. C'est pas fait pour les gens, hein. Oh, oh, yo, yo, oh, yo, What oh, oh, ah, the merde Et voilà. Est-ce que j'ai battu mon record Non, 1369 contre 1394 de mon record. Et c'est parti Le but, c'est toujours de récupérer des fucking boîtes. Oh, sauf que, sauf que quand, on, quand vous perdez, c'est un peu la merde. Alors au début, j'ai vraiment eu du mal à y jouer parce qu'en fait, je, je, je, je, je, je n'arrivais pas à comprendre la logique. Oh putain de ta mère Ah oh, putain de ta mère Et j'avais des scores qui étaient vraiment ridicules. Enfin là, ils sont toujours aussi ridicules, sauf que bon, bah un peu moins qu'au début, forcément. <Hai> Et si vous touchez le moindre bord, vous êtes mort. Level one begin. Yo, yo, yo. Ta mère. Ta grosse putain de mère. Ok Allez, c'est <rire> parti. Allez, c'est rien passé, on commence à jouer. Ok, j'aurais pas dû sauter une deuxième fois. On a tendance à, à, à revenir tout de suite alors que ça sert à rien. Les, les, tous les sens sont bons. les sens sont bons faut surtout pas se dire que faut surtout pas se dire que que oh sorti alors là le but c'est vraiment c'est vraiment de pas toucher alors là, ceux qui sont roses dans, dans, dans l'autre hein. allez sorti j'aimerais bien commencer directement au niveau 2 mais c'est pas, ça ça, pas comme ça que ça marche dans ce jeu. C'est vraiment un jeu de bourgeois. Ah, ta mère. Ça fait 4 minutes qu'on joue. Je pense que vous en avez déjà marre. Level 1 begin. Level one. Il y a moyen d'y jouer sans trop sauter. Ah, ta mère. Il y a moyen d'y jouer sans trop sauter comme ça, là, par exemple. Ya, ya, ya, ya. Ouh, j'ai battu mon high-score devant vous en live, c'est trop, trop la classe. Allez, c'est parti Ça m'étonnerait que j'arrive à le rebattre par contre. On va pas vous faire trop d'illusions hein. Allez, allez c'est parti. Level 2, succès déverrouillé Comment ça te... Comment ça succès déverrouillé euh... Je l'ai fait qu'une fois. Enfin, je l'ai fait plusieurs fois le level 2, le level 2 euh, Plusieurs fois qu'on y va. Le but c'est vraiment récupérer des carrés tout en évitant, donc du coup. Ah, ta mère Je dis tout le temps ta mère en ce moment, c'est. Faut que j'arrête ce style de langage. Y'en a qui apprécient pas qu'on insulte les putains de merde. Non, non, alors, on va insulter les sœurs, tiens. La sœur du mec qui a fait le jeu. J'y allais pour rien, mais. Il y a vraiment des gens, c'est des barjotes, Des Barjo, des barjo, des barjou. Oh putain Quand oui que vous avez perdu, ça sert à rien de continuer. Hop Faut tout de suite, faut tout de suite recommencer. Allez ouf, ouf. On wacon, con, on con, on con, con. Alors, c'est typiquement le genre d'endroit où il fallait pas sauter comme j'ai sauté, hein, voilà. Ne Faites que ce que je dis, faites pas ce que je fais, bordel de merde. Je pense que je connais quelqu'un qui, une fois qu'il aura vu ce jeu, il va vouloir y jouer pour battre mon score. Et il va péter des câbles devant son ordi, et il se reconnaîtra, bordel de merde. En tout cas, ils se reconnaîtront, je pense parce que vous êtes plusieurs à vous dire, ah c'est facile, il suffit de tourner. Et eh ben non, <rire> c'est non. non, non, non, non. Même en connaissant par cœur les trucs, les, les, les formes, les mouvements, vous savez comment ça va se faire. Et eh ben non, ça suffit pas. Voilà. Level two. Ouh Ouh Wow, oh, 2294 Ouh, j'ai menti Je pensais pas que j'arriverais à me attendez. Bon, alors euh, parlons du jeu. Voilà, y a pas grand chose à dire en fait. Hein. Il est tout bête, hein. Il, il se joue. Il se laisse jouer en tout cas. Graphiquement, ça va pas chercher loin. Mais alors, euh, logiquement, vas-y euh, ta mère quoi. Ah ta sœur, ta sœur. On a dit qu'on insultait les sœurs et pas les mères. Parce que les sœurs, elles peuvent se défendre. Soit ça dépend. Ça dépend. Si elles sont fragiles, non. À tous les coups, je vois même pas comment je pourrais arriver au level 3 un jour. Est-ce que ça semble imaginable, faisable? Je ne sais pas. 1. level 1. Level on va pas tarder à s'arrêter parce que on commence à connaître le jeu. Et puis je veux pas vous saouler non plus. Le but c'est de vous faire découvrir le jeu. Ça changera un peu de vidéo, des fois qu'ils font 20-30 minutes, bah on aura une vidéo à 10 minutes. Hop, hop. en même temps c'est pas un jeu qui donne prétexte à faire plusieurs... Voilà. Ah, mon dieu. Il faut vraiment revenir, revenir sur l'autre quoi. Sur l'autre côté à chaque fois. Quoi Quoi Quoi Quoi, quoi, quoi Pfff. Score to beat. Oh, score to beat, j'ai dit. Ça compte pour du beurre. Allez Allez, le dernier On se dit toujours c'est ça qui arrive avec le casual comme ça. On se dit toujours que c'est la dernière fois. C'est la dernière fois C'est la, la dernière fois Je passe une nouvelle fois au niveau 2 et j'arrête, Promis. Promis, j'arrête. Surtout que c'est vachement rapide. Ah, ta mère Non, je vais y arriver. Passez au niveau 2, s'il vous plaît. Si je le dis, et je Ah putain, je vais jamais y passer. J'ai dit que j'allais y passer. J'arrive même plus à récupérer un cube quoi. Laissez tomber. Oh sur... ah, putain, je passe même plus le premier obstacle. N'importe quoi. Oh mon dieu, je suis devenu nul. Ouh, je suis devenu nul, c'est un signe. J'ai toujours été aussi, mais non. Je suis un handicapé, je suis un handicapé. Oui, niveau 2 Voilà, voilà, voilà. Velocibox. Donc Velocibox. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer. Putain, jouez à ce jeu sans déconner. Au moins, euh, prenez-le. Euh, je sais pas comment il coûte, un euro, deux euros, j'en sais rien. Prenez-le. Euh, ne serait-ce que pour faire bader, les, vous inviter quelqu'un chez vous, c'est joli, c'est beau. Et il y a de quoi faire bader tout le monde, euh, que vous, tout le monde. Voilà, n'importe qui se prendra au challenge. Euh. Et puis en plus, comme c'est rapide, c'est des parties ultra rapides, c'est facile. Euh, je pense qu'il y a moyen de, de faire une sorte de petit, euh, de petit challenge entre amis ou un truc comme ça. D'inviter quelqu'un vous invitez les gens à celui qui veulent plus loin quoi. Truc de fou. Il y a moyen de passer une bonne soirée. Rien qu'avec un jeu qui, qui fait que dalle, il fait 50 mégas, il voilà, n'y a, a rien quoi. Voilà, ah. enfin déconner. Donc, je vous dis que si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Abonnez-vous, faites connaître la chaîne, je ferai plein d'autres jeux dans ce genre-là. Euh, Celui-là, du coup, bah, ça faisait un moment qu'il me, qu me tournait autour, donc je, je me suis dit, tiens, Velocibox, hein. euh, il a l'air bien, bien noté, bien... Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas, on va, on va regarder. Et puis je regarde pas, c'est franchement, c'est vachement bien. C'est rageant, mais c'est vachement bien. Allez, je vous laisse, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, salut